Młość Allez remets toi dans l'émotion là Ouais les Franjo, eh, vous savez quoi J'en ai marre de faire des intros, alors je vais faire simple Les hoodies sont toujours dispo pour quelques semaines encore Choper ça vite Dans cette vidéo je serai accompagné de mon gars Kylian Son contenu n'a rien à voir avec l'analyse rap Mais on a voulu se faire euh, un petit kiff en, en écrivant une vidéo ensemble On va parler de celui qui est passé du rap au chant De l'ombre au meilleur album de 2017 Bienvenue dans cet épisode sur Janine de Lompal Ma tête est pleine de courant d'air Mon réveil sonne, y'a que ma flemme qui se rendort Ce matin je pars faire le tour du monde Avec une fille folle qui fait tous ses choix en mode random C'est clairement dit, la folie Personnifié par sa grand-mère, est au cœur de l'album. En fait, en vrai, l'album c'est Beau la folie et Janine c'est un peu le géré de ça, donc euh, c'est un peu le symbole de, de l'album. Ce qui est remarquable, c'est que la chose est racontée positivement. L'Ompal va au-delà de l'acceptation, il part d'une liberté cachée derrière la folie qui frappe certaines personnes. Alors je sais que l'opinion publique voudrait que je dise que c'est malheureux, mais ce n'est pas la juste traduction des propos de L'Ompal, donc euh, restons dans son jeu. En prenant la folie dans sa globalité, il applique à sa passion, à l'amour, à sa vie. Pour tout vous dire, j'ai véritablement découvert L'Ompal sur Flip, je n'ai jamais L'occasion d'aller le voir en concert Mais de ce que j'en ai entendu ça va bien plus loin Qu'une simple prestation et franchement j'en doute même pas Quand il parle d'une transmission de ce qu'il appelle Un pouvoir par sa grand-mère J'ai tout de suite posé des mots sur sa personnalité Sa cover plus qu'atypique de Flip l'an passé Et ses clips du même album qui étaient totalement fous Mais ce qui est surprenant dans cet album ce sont les confessions Sa peur de l'âge adulte dans Mom Ses souffrances en amour pour trop beau Sa timidité dans évidemment Des anecdotes sur sa grand-mère à la haine pour son grand-père Bref nous sommes face à un lompal qui m'a semblé avoir remplacé Son ego par l'intimité le rap, par la mélodie, et je laisse mon invité continuer. Bon, vous savez que Flip a eu un immense succès, et nombreux l'ont découvert avec ça, ont été, comme le disait TPZ, surpris par son côté décalé. Avec Janine, on le sent différent, parce que déjà, dès les premières phrases du premier morceau, il nous dit qu'il a fini par avoir ce qu'il voulait, il a trouvé sa raison d'être, et il ne faut surtout pas lui retirer. Il s'exprime clairement sur les sensations que lui procure la musique, c'est la seule manière qui lui permet réellement d'exprimer sa folie. Dans le morceau, plus de larmes, il cite le club des 27, à lequel ont disparu de nombreux grands talents comme Kurt Cobain, Jacob Miller ou encore Jimi Hendrix. Son rapport avec ce club est assez spécial, sa folie de la scène et tout ce qui va avec lui donne envie d'aller encore plus loin dans cette vie de rockstar, de rejoindre le club des 27 même s'il sait que la mort l'attendra mais cette fin est plus forte que lui. Ça reste un passage sombre de l'album et très important parce qu'il se confie sur une phase du succès qui lui fait vraiment peur. Il est souvent accusé d'artiste trop égocentrique et là c'est tout l'inverse, il ne rentre pas dans ce jeu là et il exprime sa solitude et sa tristesse. Janine sort donc un album du non grammaire qui lui permet de conclure le chemin parcouru jusqu'ici un chemin rempli d'ignorance et surtout d'ego qui l'a amené à accepter son succès ses sentiments sa folie et malgré tout en faire sa force et son pouvoir avant de terminer j'aimerais aborder les skits qui ont leur utilité si on y prête attention je trouve vraiment le concept pas mal d'après moi il cherche à nous faire comprendre qu'on n'est pas là pour se complaire dans une situation plus ou moins facile le fait d'accepter notre caractère nos problèmes ou encore nos capacités peut tout changer et transformer nos points faibles en de véritables armes et ainsi décupler son impact dans notre vie notre quotidien ou encore notre travail, l'homme, pas la suite de son côté, l'accepter. La folie ne doit pas nécessairement être enfermée, mais plutôt utilisée pour faire de grandes choses. Même si ce n'est pas un flip 2.0, musicalement on en reste très proche Nous sommes dans la continuité et c'est sur le fond que tout va changer L'amour est toujours présent mais la confession va remplacer l'ego trip Même s'il en reste plus ou moins sur des sons comme X-Men, Ma Cousin et La Vérité Bref, je remercie Kylian d'avoir participé à la vidéo, c'est avec lui que je gère la marque Et en tant que passionné de l'ompale, on a décidé de faire le bail ensemble par pur plaisir J'espère que cette analyse des grands traits de l'album vous aura plu N'oubliez surtout pas de surveiller les réseaux, à bientôt, ciao les frangios.